Le Seigneur des quoi, La délivrance. La, délivrance, la question, c'est quoi la délivrance Puisque les gens qui ont souvent, en fait, la délivrance, la, définition, la délivrance, c'est rendre libre un captif. C'est-à-dire, y a un homme a commis libre. A libre a délivré. Il y a une prison. a commis libre. A délivré. Il y a des liens, il y a des familles, il des maladies héréditaires, y a des habitudes, des jalousies, euh, euh, tout ça, il y a des convoitises à la chair, Bref, il y a des possédés dans le diable, so ki, ou bien na ba, na ba, na ba dans so qui euh, donc ceux qui tous, donc, le diable plutôt le monde dit que Yeshua ta, ngo, a une mission déjà. a une mission Il une mission Il y a ya qui a été a Il y a Luc, chapitre 4, verset 18. Au Bible, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles, aux aveugles les recouvrements de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Donc, c'est-à-dire, tout le monde n'a pas proclamé, ni ni, donc donc une délivrance aux captifs et puis na Sukatobi que Alubia pour envoyer libre les opprimés C'est-à-dire quelque part tout mona ke na kati mission globale ya ya Yeshua et zala kike toko ma libre toko ma ko dépendre na ye na Puisque, ou letu dépend na mungu na plus que mutawa dépend na mungu na c'est comme si on a ma boko ma b na ma boko mutu oy a o salo c'est na ma boko a bureau fait mais na ma boko bureau en fait. mutu oy niyanto ali mo anzambé so ki a a bongo motema a important to comprendre que délivrance il y il y a une même spécifique pour un pasteur un docteur un bishop tout ça non non délivrance question écoute tout n'importe pouvoir ya ya délivrer ou bien nani délivrer ce so, nan, na nan a pratique ba possession Y'a des démons na bandeli. Ça ça va possession à démons en a ça besoin délivrer. est-ce que c'est normal que mutu ndimeli yestu na bo mo donc, a, donc a, a, après ba sou sou, ba sou sou, ba sale ba, ni, ni ba, ba ça dit, bon, dire y des choses que délivrance que non baso longola qui basa les gens qui sont les gens qui sont les 2 Corinthiens chapitre 5, tout en rapidement, rapidement, chapitre 5, verset 17, donc euh, euh, si quelqu'un est, est en Christ a commis, a commis une nouvelle donc, donc, euh, créature. Ce qui m'ouvre Yeshua, Moutouana, a besoin de délivrer le sous Puisque esprit à Yeshua est vendikat naye, et bongoli mutuana. Si so on a à moto, à on qui a so un pasteur qui a délivré, c'est quelque a nanou a un homme a un nous qui a un c'est important de to comprendre que qui un ba qui a c'est important de comprendre que tu es un mais ceux qui sont personne qui se met trop en colère, silicales, ceux qui qui il faut alouka réellement, réellement, alouka réellement, aller réellement, Alouka réellement, ça dit, c'est que Ce n'est pas pour faire peur, na que les peut aussi les C'est-à-dire, il faut que ça la Il y a des gens qui être assemblés, mais y a ce qui a eu problème Comment a ce qui assemblé? a Il a Mutana Komarandenge Moussou. Toi, Lisolo, il y a donc fou, asaki donc fou, le fou de Gadara, donc Zambe, n'est-ce pas, ou Yeshua a délivré qui est. Na Luc chapitre 8, Tomona, na verset 29, le Bible, car Jésus commandait l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il, il, euh, il était entraîné par, par les démons dans le désert. C'est-à-dire que les démons, les démons, démons, démons, démons, Ti démon que tu as commencé à indiquer les bandes comme ça baby c'est bien bien à côté de la carte désert baby c'est bien bien. Soit on continue l'histoire autour de monaco. Na 30 Jésus à l'obéir. Il demande donc donc Jésus lui demanda quel est ton nom. Suco démons se répondent à Jésus plutôt à la carte à Moutouana à répondre pas Jésus que non les gens comme on a dit les gens les gens ils sont quoi groupe y démons. Pourquoi Parce il avait plusieurs démons, donc au côté de la Kati, n'est-ce pas, ils sont, ils sont soucis, monde, il y a Moutouana. Ce qu'on a sauté dans le Soukan, dans 38, Luc 8, 38, tant que il y a des gens qui ont été délivrés, dans 38, l'homme. Euh, de qui étaient sortis les démons lui demandaient, à tous les démons, sous permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et rencontre tout ce que Dieu a fait. Euh, il s'en alla et publia par euh, toute euh, la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. cest dit dire que tant où il a un équilibre, un équilibre qui a commis normal dans le monde qui a commis normal, il y a s'ko équilibre qui a commis normal, il y a Aza délivré, ou oh, komaka, n'est-ce pas, sain, na katina ye, moutouana komaka mingi na besoin, aza namakolo nzambe, na, anzambe, na a Yeshua. Sogi moutou, oyo, aza li moan anzambé, oyo, alobi kazamda, bongola motema, mais aza kana posa, aza namakambu anzambé, na katina ye, te, pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Si nous allons nous agacer, nous quittons comme mi. Un collègue ne jamais un jour sans entendre la parole de Dieu. Un collègue ne jamais un jour sans créer comme malubanza mbé. Un collègue ne jamais un jour sans méditer sur de bonnes choses pour l'évangile. Un collègue ne jamais un jour sans que a pensé pour n'importe quoi pour l'évangile. Il est important de comprendre que la vie éternelle c'est un c'est un c'est un chemin très long maintenant la la la délivrance on Zali n'est-ce pas ko proposé awa, elle lui délivrance ok après avoir n'est-ce pas l'accepté mutua n'a comment qu'elle a muasika ce que mutu n'yos n'a comment qu'elle a muasika Zamba doté n'est-ce pas na makasi naie Zamba doté n'est-ce pas na pouvoir naie ne mutua n'a pas eu quoi quoi donc na tour naye, a eu de chasser bas demand n'a comba yeshua tout en haut rapidement la matche Tant rapidement, t'es en Matthieu 18. Euh, ça dit, moutou, tu as le droit, n'est-ce pas, il y a qu'à délivrer, il y a qu'à passer, il y a qu'à passer délivrance, il y a Et tu retrouves, on a la carte en Matthieu 18. Et le Bible est, les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Chassez les démons. Ça dit, moutou, comme moi, on a un On a quatre naïves, on a un Vandi. Comme il a le droit de chasser les démons, à a un il y Donc, délivrance, est ministère de délivrance, ministère de combat spirituel. ce n'est pas ça. Délivrance, c'est un mutnyonso o abota mi asika mutnyonso a azu pouvoir et pas ansambe d'accord ça capable n'est-ce pas il y a qu'au passer donc de délivrance na va vie à batu mususu c'est-à-dire ça capable il y a qu'au semble la pour on chasser ba démon ça capable il y a qu'au semble la pour ba malade capable même il y a qu'au résister ba mort si qu'on sait que toi mona ma kambona mingi ta na, na biso puisque soit toi toza to biso m'opérer nous délivrerte ou bien tout ça, tout ça, il y a un Mais comme tu parlais sur la délivrance, toute personne qui est délivrée à 100%, même façon de penser que vous avez dit, moussous. Bon mon on a mou tout de boyé, en bilinga bilinga donc pourquoi tu puisque moko chaque fois kota place ali malamu a place on a bien ba ba ok après moko tu commences à faire même à à, à à douter même de la parole de dieu donc bref, c'est que moi, je voulais vous dire, Ali, que non, tout y est moko si réellement nous sommes sauvés, si réellement nous sommes délivrés, si réellement nous avons reçu réellement, de la part de Dieu, la délivrance totale, il y a bon, ce n'est pas normal tu me diras que non il y a des problèmes oui venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos ngai na que oui. vivre l'évangile tout est à cause de l'évangélisation, mais tout de vivre Tout est à cause à cause de l'évangélisation. Bible à de l'évangélisation. Tout à cause de Et non, est à cause de à de est que à de que à à de ce qu'il faut exactement tu peux pas euh, comment dire euh, euh, rentrer n'est-ce pas dans dans la promesse mais dans les promesses que Dieu nous a promis tu peux pas rentrer n'est-ce pas dans dans dans dans les droits des enfants de Dieu au quotidien la séchante donc ça dit oh à l'ocotakabani ni ba ba ba miete quoi qu'annonce c'est pourquoi vous verrez même il y a des gens qui quitte ici, à l'Europe, en Europe à Afrique, pour la pasteur pour pasteur pour que pour le pour avoir le pasteur pour avoir le pasteur pour que pasteur soit en Afrique, pour que pasteur alors c'est très important de comprendre que la délivrance c'est rendre nest -ce pas libre le captif. Alors la première délivrance nénélobi on répéter ça commence par toi-même. famille famille famille Ako, ako vivre un denge ya Sika. Moutou a mou sa kela mou moi Sika. Moutou a mou délivré à 100%. À y a bimi na katia bo ya diable. Moutou a de, donc délivré à 100%. A li moutou a li réellement libre. Libre. Moi si au mari de Magdala. A na plus de 7 démons. Hier Ye so ba saiba na Marie de Magdala, parmi c'est la résurrection. La Bible Marie de Magdala. comme ça. Depuis a délivré, est de est comme ça. Elle Elle est ça. Elle une fois sauvé toujours sauvé ce qui est un peu part comme une satana c'est que quelque part a qui n'a un peu puisqu'il y a une différence entre se convertir et naître de nouveau. Se convertir, il y a Mais na de na na volonté à nzambe pas na volonté na yo pas na force na yo pas na ndengo zo ko ça banine ko mousaba Nzambe, ki nzambe non non non nzambe akobota yo po ya lingi yo comme ça je donne l'exemple pour le ba que non le ko yo papa avant bota moi yo moi na ko papa bota ngai non yo na volonté na yo na moi na onde bota moi c'est ça en fait la nouvelle naissance ce nouvelle naissance ça la mis une fois na monate que moi na moka bengi papa na ex papa na na mona ngote ata za ma b, ata Ata ob, donc au bois kienanzela so o oh, mwana mwana nani akopesa kumba papa nae c'est pour dire que celui qui a reçu réellement la vie de Christ Yeshoua na bomo enaye mutwana jamais à cause d'un soussou na A abebe sa makambo isoaki muta jamais à cause d'un soussou na sima à perdre foi même quelques partants Bible isoaki non le, le le le diable a co à cause de déguiser en ange des lumières a cause de séduire la Bible dit si et si c'était possible même des élus si c'était possible et lui ce n'est pas possible ce n'est pas possible Puisque so ki n'zambè a elir et eza loko a, a voti te koma elir yo 5 ans. So n'zambè a poni yo, c'est ki a poni yo, puisque n'zambè a d'accord, a poni pour du bon. Alors la délivrance, eza li elok ou yo na 4 na ye, ma kambeza na 4 na ye, il faut te poser de questions. Koye ba, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que il y a des choses qui sont à moi? Oh, inanga n'anga monaebi que na sala ngongo mais ama, mais elle m'a bé. Ce que ce zali au tangi ba komba na ngu yomoko au sengi ma na nzambi. Ce que zali au sengi nzambi aya na aya koko tad na bop na, bo na yo pour avoir contrôlé la vie na yo afin que vie na yo et dépendre na yé, mais dépendre na yo mokote, côté afin que vie na yo et dépendre na yé, mais dépendre na ba démonté afin que vie na yo et comme réellement donc sacrifice donc aux allies sains et puis aux aux allies propres na les missounaïes ce qui est bon moinaïe et pessie donc au pessie au pessie bon moinaïe et que y a comme quoi t'en boussaïe donc au balouk à pote Paul que si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est christ qui vit en moi la délivrance c'est le coup au balouk à « Oh, pasteur, moi, je vais vous délivrer. »« Oh, bishop, moi, je vais Non, non, non. Avant que vous passez dans la mode de la délivrance, il faut d'abord, au oh, oh, oh, mettez la question, es-tu que réellement sauvé? » Pour ce que vous allez sauvé, nous avons besoin d'avoir charge. Pour ce que vous allez sauvé, ce que vous dites à Yeshua, c'est qu'il faut changer la vie et je changeais pas la mode ça dit aux hommes même pas la besoin que on le cas par bâtin ni par par étape moko boi muta ko baka non bongo Paul tant que bongo l'a qui motema mis ce mais non il auxa Paul il est chaud à l'obit que je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte j'entrerai alors la Bible l'obit est que non si tu entends sa voix il va peut-être entrer non non non non non non, non. Ce so qu'on dit lié au fond de l'imoté Manayo, Yeshua Koti Nakati, à Kovanda Nakati Nayo. Or, ce qui Yeshua Koti Nakati Nayo, se bimi, puisque le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter ensemble. La présence de Yeshua Nakati Nayo, c'est la lumière qui libère. La, la présence de Yeshua Nakati Nayo, c'est en fait au comi, et que là, on a six cas de totaque, selon 2 Corinthiens 5, 17. Et ça ma exhortation dans que pour comprendre que ce qui problème qui est un peu de temps. a problème a un problème Il y a a Koussa mabé, oe, oe, et pe, pe, pe, même par l'État, oe, sa la rangon. Sadi, oe, sa moutmozo vivre na katia masoumo. C'est pas, c'est pas force nao, mais ce sont les démons qui viennent, n'est-ce nespa, te donner ces envies. Ce sont des démons qui viennent, n'est-ce pas te donner une autre orientation. Oe, sa, autre que Nzambé, oe, pe, sa bisou. Mouan an Nzambé, a, la, la, la, la, la, la, mes brebis entendent ma voix Et ils me suivent Et je les connais par leur nom Ceux so qui n'ont pas lieu, so qui est à Yébiyo Ceux qui y échouent Au Yébiyo Ou comme moi n'ont pas à Yé Yéchoua sa la carrière Y'aura le bi Nul ne peut venir à moi Si le père ne l'attire Ceux so qui perdent à ça Tire, -tire déjà A tout ça le nénénine Ouzon à souter et, et aussi m'a dit Puisque le comité Quelle tu sais il te, il te renait Au fait A beau tuer à bo Sika A peu je peux combattre A l'école au combi, moi en Tanzanie, ça dit, tu deviens fils fille de Dieu. Alors tu n'auras plus besoin. Yakubaké, non, je cherche un pasteur pour à délivrer ngaï, puisque Nandimeli Yeshoume nasa kindumba Non, non. Quand qu ils ont évangélisé, puisque évangéliser a une puissance, ce qu'on n'a pas vu à Mutu et changé à Mutu. Ce qui évangélise, changer Mutu, c'est que Mutu n'a nous a eu, n'a nous, nous, nous, nous accepté évangéliser. Je ne suis pas encore arrivé. La délivrance, un acte à est vraiment, libre. là, libre, na la vérité, na commis libre, na l'oppression, oppression, na commis libre, na maladie, na commis libre, na d'avancer d'une manière ou d'une autre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou bien vous rendra libre. Ce qui mouta coutena Yeshua cet homme ou cette femme à a qu'tika jamais le même ou bien la même. A ko changer façon même ya ko lobba ma ka mbia nzambe, a ko loba, zambé. À changer même façon ya ko tanga maloba nzambe, a ko changer même façon ya ko kanisser la batu. A mo ka sa batu ndenge mususu par rapport à les Quand grâce, à son amour, son amour a afin que tout ça la volonté de Zambie à 100%. Pour Zambie, on a tout ça là, nous mobimba na biso. Lorsque il est mauvais, apesa ki apêsa apesa ki kimobimbanaie. Lorsque à ses ki Abraham beka, à nos gars à mwana à ses mobimba Isaac. Donc, nous ne dit Soki nous avons dit que nous avons bimba que nous avons dit que nous avons que nous avons dit que nous avons questions. que nous que que que j'ai déjà accepté? Est-ce que dit Est-ce que que ceux qui ont la l'autre mari de nuit, une femme de nuit, ceux qui garçon de nuit, ceux qui fille de nuit, c'est quelque part tu n'es pas encore dans le monde de Dieu. Pour ceux qui tu le monde de Dieu, même même tes rêves là ne vont vont changer la couleur. Même même, même, même, même tes rêves là, j'allais dire vont changer. Donc euh, donc euh, leur fréquence, ma bah, fréquence qu'on changer. Ceux qui ont un rêve, ils ont na canal A et le canal B, et changent leur fréquence. Même lorsque nous disons, « que ne mais mais mais que même ton sommeil, le Seigneur va garder ton sommeil. Puisqu'il garde, il veille sur nous lorsque nous dormons. Moi, je suis un homme qui a une façon de vivre, de, de vivre, mais de de de de je suis a de pour Vraiment, un pour ce qui me concerne, oui, je suis en train que je suis en de me que de que de délivrance chaque jour de euh, mmh. c'est quand tu parles de tomber dans un péché, mmh. au pardon, ou bien ce qu'on a habité dans le démon, c'est deux choses différentes. Puisque nous bronchons, que broncher, ça dit... T'envoie d'une manière ou d'une d'autres. Ça n'a rien à voir avec lorsque les démons habiteront en toi. N'a pas exemple, par exemple, quand il y a Kanda. Kanda, il y ce que ce de sel, il faut qu'il y ait faut qu'il y mutu. Il faut qu'il y ait un finger à moutre. Après, il y a un 5, pardon. Le Bissou, il faut qu'il sous mutu. un finger à moutre. C'est-à-dire, pour le pauvre, pauvre Zabwe, il y histoire, par exemple, N'a exemple que Matthieu, chapitre 9, verset 33. Il y a une y ya ya ya miwe miwe wana zaki koloba parce que ba demon ba na na katsinaye tangu yeshua bondeli tangu tangu ba bondeli ponaye miwe a komi koloba on suppose ou bien on dit que ba demon ba bimi na katsinaye ya komi koloba résultat notre so, chose so, vous comprennent ça dit au komi libre komi délivré parce que la délivrance c'est quoi c'est que vous allez captif au kangami N'a lingala ya yale a moutou. N'a vete so l'inga n'a facile. muta a akangami Moutou a sa o o o akangami o a, a kangami. a sa ba délivré ye. Moutou sa kangami a besoin ba délivré ye. utilise mot délivrance. Kwa na moutou a sa captif. Obi ke na ke ko délivré moutou. Po ba kangye kou na. Na ke ko bim na prison. Po asa na prison. sko soza mwa nan zambè ko na a prison te. O kwa tam po pas, selon n'espa. Ce que vous lui yo. yo. C'est différent avec lorsque un démon habite en toi. c'est comme dire que moi un démon mais a a commis, a un sens. démon. Pourquoi? Parce que na bo, na bo, na bo, na bo ya Avant vie ya mutu kati. Avant vie Ce que vie yo. J'ai ablacoucou vinayo. Pourquoi? Puisque nakatya yo, donc vinayo comme donc il y a bon mon comme bon moyen zambé au fait. C'est que ce qui osent comme na na bon moyen zambé. comme na ce mais entre-temps, minute, il y a un de la salle qui Non, non, non, il y a est de la il y a il y a il y a de mais, entre un de mais entre-temps, ce crise. ça à dire aux gens qui se maîtrisent, les ont aux ont la mis possession démoniaque ce qui est au Yibaka, par exemple, après le que tu n'as pas Après ta Ce que tu n'as pas encore changé ta Ce que tu as pas encore changé ta vie. Ce que tu ni neko vie. vie. Tu chaque Tu pas Ce que vie. Tu ta vie. Tu Yumo santina katino ngima nazo na très orgueilleux, très orgueilleux. très orgueilleux. ya niveau li Mais grâce à longola, ça dit batusu ba Na très nga mona très orgueilleux. Mais Pou ani, puisque, n'sambe, azouan, azouan, bo mou yinaya, tient na 100%. Ya ou nan ko senga, moutunyon sa zolanda, na o senga, ifo yomou sa, ka examen de conscience, solo ba bakenon, na san la besoin que Yeshua, ovwa nan kat, ya bo mou yinaya, pleineman, otondi bo mou yinaya, ke tu remplis ma vie, que tu remplis ma vie. so rempli vie nan na ko vivre, n'dengi yo l'ingi na vivre, so Yeshoua rempli na yo te. On vivre selon les gens qui y a qui question Il est important de comprendre le concept. Amen, amen. Amen. une fois, à nous, Yeshua a l'ingi to chanje ba vie na biso. Yeshua a l'ingi to, to mi pe sa epanaye mou bimba. Enon d'ambou. Skoi, yana sa kou repete so mi pe si mo bimba pa Yeshua, a zu bo mou a 100% charge. Eza loko a su oké okay, mou sa na ba assurance maladie na yon a kati. Ja, donc, jame ja, ja, ja, kebako zwa en dambou. Fou -ba, ba zwa nyon so, piske contrat kontra eza bongo. Donc bref, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, anon ko kou la délivrance, et ça là, là, bah a un acteur de délivrance. Moutumoko a besoin délivrance. a besoin de délivrance. E. Soisali, oh, a besoin a, uh, uh, uh, a, a besoin de, bah, bah, de délivrance. a besoin de délivrance. Moutumoso a besoin de délivrance. Moutumoso a besoin de délivrance. pouvoir a besoin de délivrance. a besoin de délivrance. a a besoin de délivrance. a besoin de délivrance. de délivrance. démons. de de Kenai. Si vous ceux qui m'ont acheté, demandez-moi Akenaï. Il y a un important, est important. Tout ce que ça rapidement, rapidement. Tout uh, tant uh, uh, donc 4 18 uh, l'esprit le, du Seigneur est, est donc est sur moi. Euh, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, Abanda qui n'a quoi annoncer une nouvelle, pourquoi Parce qu'il faut d'abord battre maye avant que ne koma comme Abana Il faut battre maye avant qu'il ne passe à la délivrer. C'est-à-dire dit on di mi Yeshua a délivré, a continué à mouiner, a selo de, de, de son Saint-Esprit, a commis un, un donc un point, un trait. Après, il y a pas de commis qu'on a 4 langues. Il y a un disciple à Tindipé kende. C'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous de la oui, de la question de la de de de puis de de la de la la eh, tout monde en, a... en Afrique, penza RD, qui qui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 mais tant que non, ah, est ça les il faut que nous restions déjà Il faut que nous restions encore que nous restions que nous que nous que nous ce que nous Il faut mais pourquoi nous avons dit nous avons dit dit que ce qui est un évangile, c'est un la restauration. Parce pour la restauration. Il a une restauration. Il y a une restauration. Il y restauration.